La lune, juste au-dessus des fils électriques, donc c'est le moment d'observer. Bon, il y, y a pas mal de petits nuages là qui ont perturbé euh, l'observation, et puis bon, c'est voilé, hein. le ciel n'est pas tout à fait euh, pur. Alors, voilà le dispositif. Donc, on a euh, la bête pointée vers l'astre lunaire avec euh, la micro-coulard ici. Euh, relié donc euh, au vieux pépère donc là euh, faut que je refasse un peu le voilà c'est mieux comme ça euh, voilà donc là ici on a euh, euh, le cratère euh, gazandi gazandia et puis tout le voisinage donc c'est cette partie là qu'on va observer euh, aujourd'hui euh, bon au niveau des au niveau des réglages, bon bah, voilà quoi. On est euh, sur euh, de la couleur normalement, euh, donc j'ai installé le filtre euh, le filtre lunaire euh, pour atténuer un petit peu euh, l'éclairage assez euh, assez dur hein, de la lune, parce qu'on n'est pas loin du de la pleine lune. Hein, euh, dans deux jours, euh, on a l'éclipse. Euh, bon bah par comparaison j'ai sorti la grosse bête donc j'ai fait une petite vidéo du cratère Gazandi également donc on va pouvoir comparer donc ce soir c'est battle entre la bête et la grosse bête bon comme pour l'instant j'ai toujours pas collimaté la grosse bête je pense que là on va avoir un gagnant hé hein hey Momo on va avoir un gagnant <rire> ouais, ouais. Bon. et puis après on essaiera de, de choper euh, bon là on a on la voit pas bien parce qu'il fait encore trop clair on a jupiter et euh, on a saturne là bas là c'est derrière l'arbre le bouquet d'arbres on essaiera de faire également une, une vidéo euh, de saturne avec euh, avec la barre bon c'est une barre x2 Bon c'est de la bricole, hein. c'est du, du plastique. Hein. On verra bien ce que ça donne. C'est la barlot que j'ai eu avec ma euh, grosse bête, qui est quand même peut-être un peu. Peut-être un, un poil meilleur que celui que j'ai eu avec euh, la bête. Voilà, voilà. Bon, sinon, niveau dispositif, hein, c'est du classique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Maurice Ah. Et le voisin Ah bah oui. Il y a Fidel qui vient te dire bonjour. Allez, Moumou, viens là. Bon ben les amis euh, voilà voilà Jupiter donc euh, bon on est passé euh, on est passé à Jupiter un gros plan, hein. bon, ça fait un drôle d'effet la caméra là comme ça sur l'écran hein? hein? qu'est-ce que t'en penses Maurice c'est dommage hein, quand même qu'il y a euh, c'est tous ces nuages là perdu. Voilà. Hop, on la remet dans le centre et c'est reparti pour une petite série de quelques secondes donc le but du jeu c'est de faire une vidéo de jupiter jusque là de la ramener ici sans arrêt comme ça de faire deux trois fois comme ça comme ça on va pouvoir avoir une une vidéo plutôt plutôt longue pour pouvoir utiliser pipe et ensuite Registax pour essayer de tirer une bonne photo. Bon là il y a du vent, ça tremble. Hein. Ça tremble, ça tremble. Bon bah... Ben, euh, on a quand même euh, une belle lune euh, qui, euh, qui brille quand même pas mal. Hein, donc euh, ça aussi ça perturbe euh, quand même grandement le, la prise de vue. Hein. Mais bon... On a de la chance. Hein. J'espère qu'il y aura, franchement, j'espère qu'il y aura ce temps-là pour l'éclipse dans deux jours. Ah ouais. Bon voilà, bon, on est toujours sur euh, Jupiter. Donc là, on a branché la, la barlow x2. On a essayé de faire une mise au point euh, pas trop dégueu. Bon, C'est quand même flou. Hein. Bon, on voit quand même une coloration bien brune des bandes. Euh, donc la bande, la bande équatoriale ici euh, qui est beaucoup plus marquée. Celle du, celle du bas, elle est beaucoup plus marquée que celle du haut. Bon, J'ai perdu. Hop, on la remet dans le champ. Voilà. Ouais, J'espère que ça va donner quelque chose de sympa. Hein. Toujours branché avec la microculaire. Donc je ne sais pas si on voit bien là. Il commence à faire, euh, à faire sombre. Hein. Terre donc Saturne devrait être visible là bientôt dans les parages. J'espère qu'on va pouvoir faire des, des bonnes vidéos aussi de des bonnes vidéos de, de, de, de Saturne. Hein. On essaiera de voir les, les anneaux. Bon, ben ça y est, on est arrivé sur euh, Saturne. Ah. Donc, Saturne. Euh, Saturne Saturn qui se trouve euh, quelque part par là. On est toujours sur euh, bah, la bête. Hein. Donc, c'est elle qui a gagné la battle hein, ce soir, hein, indéniablement. Puisque euh, là, là. La grosse bête qu'on voit à peine là ici, ouais, non, on ne la voit plus, elle est vraiment pas collimatée du tout. Bon là il y a, commence à voir des, des nuages. Regardez-moi ça. Là. Des beaux nuages là haut, tout autour de la Lune. Donc Jupiter est. Enfin Saturne est juste ici, Jupiter euh, bah, a disparu. Hein, on la voit plus. Donc d'ici quelques minutes, euh, bah, je vais devoir remballer euh, le matos. Donc le temps de faire un maximum de prise de vue, voilà. Donc là on est euh, sur la caméra seule, hein, on n'a pas mis la barre Donc on a une, une image assez fine, enfin, assez, assez petite. Euh, dès que je mets la barre l'eau, euh, je perds de la lumière, hein, donc euh, je ne vois plus rien. Ben, C'est pas trop mal hein. pour un télescope, enfin euh, une lunette astronomique de 70 mm. Une petite caméra planétaire. Une caméra planétaire à 50 balles. C'est pas mal. Et un télescope à 150 balles. Voilà. Pas évident hein, de faire une mise au point sur Saturne. Voilà, mes amis astro, euh, la séance euh, d'astronomie de ce soir du 14 juillet euh, se termine. Euh, donc euh, plutôt sympa, euh, la Lune, euh, suivi de Jupiter, suivi de Saturne. Euh, vraiment, c'est très très très couvert. Euh, là, ça devient impossible de, de faire quoi que ce soit. Hein. Les nuages ont couvert totalement la voûte céleste euh, voilà c'est fini je remballe le matériel euh, bon bah, moi je suis je suis content hein. euh, j'espère que vous allez apprécier euh, ensuite euh, bah, le traitement de l'image numérique pour euh, euh, surtout euh, euh, je vais essayer de faire quelque chose de bien sur euh, jupiter puisqu'on a réussi à, à, à la cadrer euh, avec la barre l'eau hein. Quand on a une, une monture euh, azimutale, euh, c'est pas facile hein, de, de faire un cadrage comme ça avec une caméra planétaire. Euh, à l'oculaire, ça va encore. Hein, euh, on peut, euh, on peut cadrer euh, correctement avec la caméra. Euh, hum, c'est un peu compliqué. Hein, le, le champ de la caméra est très très très très petit, donc euh, ça sort très très vite de l'image. Il faut bouger euh, les... Euh, les molettes euh, micrométriques il faut les bouger vraiment mais vraiment très doucement euh, dès que tu dès que tu bouges un peu trop fort on voit plus rien donc voilà euh, on va rentrer bon maurice s'impatiente hein. il vient me voir euh, tous les cinq minutes pour euh, rentrer donc euh, c'est un signe hein, quand Maurice veut rentrer c'est que c'est fini voilà allez les amis ciao bye